Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux pour cette conférence de ce mardi 5 avril. Alors ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Laurent Geoffroy, qui est du laboratoire géo -Océan. Ah, ça a été corrigé. <rire> Parce que sur la première diapo, c'était encore Géosciences-Océan. C'était l'ancien nom ça. Voilà, donc basé à l'IUM à années. Et le, donc le thème de la conférence de ce soir est basé sur des travaux assez récents hein, je crois euh, sur la, les continents sous les océans et plus particulièrement je pense que vous en, va nous parler ce soir du, de l'Islandia en Atlantique nord donc qui serait un océan immergé, vaste, un vaste continent immergé dont les Féroé et l'islande surtout seraient les parties émergées si, si j'ai bien compris. Mais je vais en apprendre beaucoup encore. Plus sans doute. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la parole à Laurent Geoffroy. Ok, merci. Et merci d'être là, hein, vraiment. Alors euh, évidemment, ce n'est pas très facile hein, de, de faire des, des exposés un peu scientifiques pour un public qui est varié, qui y a des experts, qui a des, des, des personnes qui n'ont pas fait beaucoup de géosciences <rire> de leur existence. Mais euh, voilà, donc j'avais essayé de rendre les choses un peu compréhensibles. Alors je m'excuse pour ceux qui sont justement les spécialistes, parce que je vais faire un peu des... Pas un cours hein, du tout, mais j'ai quelques rappels de ce qu'on appelle la tectonique des plaques, parce que c'est très en rapport avec la tectonique des plaques, vous allez voir. Et euh, le but un peu de, de l'exposer, c'est un peu de vous montrer... Euh, euh, c'est ce que je dirais à la, à la fin, mais je vais vous le dire tout de suite, finalement, c'est de montrer que... Euh, il faut se méfier des, des paradigmes en science, c'est-à-dire des, des idées, euh, qui, euh, des modèles finalement qui sont contraints eux-mêmes par des hypothèses mais qui deviennent finalement au cours du temps des certitudes et euh, qui font force de loi en science à tel point que dès qu'on essaye de chahuter un peu le modèle parce qu'on trouve autre chose, euh, on a de grosses difficultés avec euh, sa communauté scientifique. Et on peut mettre un certain temps euh, à euh, imposer euh, ses idées, enfin imposer, proposer ces idées, à les faire admettre en tout cas, pas les imposer justement. Voilà. Donc euh, c'est un peu cette, euh, c'est pas vraiment cette histoire parce que là c'est quelque chose de, de relativement récent, hein, comme euh, comme résultat. Ce sont des résultats qui sont sans doute assez importants, je pense, et je le dis euh, euh, en toute modestie, ils sont importants, je le dis en tant que spécialiste. Euh, après, tout ce que je vais vous dire ne reste en grande partie que des hypothèses. Donc, il faut les prendre telles quelles. Mais vous allez voir qu'elles ne sont pas plus ridicules que les hypothèses qui sous-tendent les grands modèles. Voilà. Donc, euh, OK. Alors, j'aime bien bouger d'habitude quand je fais, je fais des cours en amphi. Mais là, j'ai un espace restreint. Donc, euh, je ne vais pas beaucoup, pouvoir beaucoup bouger. <rire> voilà. Donc, je vais rester dans mon coin. Alors, euh, voilà. Euh, donc, l'hypothèse dont je vais vous parler, c'est donc, comme on l'a dit, là, Islandia. Euh, et je vais décomposer l'exposé qui va durer une petite heure, hein, je pense, je l'espère en tout cas, sauf si je, je, je vois que vous faites de grands yeux parce que vous ne comprenez rien de ce que je raconte, hein, ce qui est possible. Je vais vous rappeler hein, quelques notions sur la, la structure et puis la, la dynamique de, de notre planète. Et puis, de la deuxième partie, donc je parlerai de cet Atlantique nord, nord-est, plus précisément, qui, est complètement, euh, enfin, qui présente des anomalies terribles, énormes, et qui, ne peut, qui peut difficilement s'expliquer par, les, je dirais, par les, les hypothèses ou les modèles classiques de la tectonique des plaques. Voilà. Bien que vous allez voir, c'est complètement, complètement inscrit dans la tectonique des plaques, mais qu'il y a quand même de gros problèmes. Et puis, à la fin, donc, on discutera euh, quelles sont les conséquences de ce type de résultats sur les autres océans. Euh, il y en a parce que euh, là, on est en train de publier un papier dans Nature, là, qui montre que dans l'Atlantique Sud, on a des résultats euh, un peu similaires à ce que je vais vous montrer là. Voilà. Donc, euh, il y a, en géosciences, il y a des notions là, qui sont pas euh, très... enfin, qui sont un peu contre-intuitives. Euh, la première, et je suis obligé d'en parler parce que sinon euh, vous n'allez pas trop comprendre. D'abord, l'unité de temps, ce n'est pas l'année, mais c'est plutôt le, le million d'années. Voilà. Donc, déjà, on garde ça en tête. Euh, et puis, un autre, je vous faire une liste comme ça de, de, de 30 points, mais j'en ai choisi que deux parce qu'ils sont particulièrement importants dans, le, dans ce que je vais raconter. C'est que tous les matériaux solides qui constituent la Terre sont capables de s'écouler, en réalité. On dit plutôt que de s'écouler, on parle de, de, de fluage, capable de fluer. Alors euh, pour les roches, euh, ces vitesses d'écoulement, puisqu'on parle en termes de vitesse d'écoulement, hein, pour un fluide, alors il ne s'agit pas de fluide, justement, sur des solides, mais des solides qui ont des comportements de fluide, c'est un peu compliqué, mais c'est de l'ordre de 0,1 0 à 15 cm euh, enfin, euh, par an, donc du millimètre jusqu'à une dizaine ou une vingtaine de centimètres par an. Donc ce sont des mouvements, des écoulements lents. Et euh, cette capacité de matériaux à s'écouler est dépendante de, la, de leur composition, donc quand on parlera de roches, c'est la composition des, des roches, du temps et de la température. Le temps joue un rôle très très important, c'est-à-dire qu'aucune roche, même à grande profondeur, n'est capable de de, de s'écouler, de fluer, si j'applique une force pendant quelques heures ou quelques, quelques jours. Non, il faut quand même des centaines de milliers d'années pour qu'elle flue. Voilà. La glace est un bon exemple de ce que je raconte. Est, la glace est à l'état solide, vous le savez, mais elle flue, elle coule. D'une certaine manière, elle est à l'état solide, hein, comme le montrent tous les glaciers. Alors, Petit rappel également sur la structure de, de la Terre. Alors cette figure qu'on trouve partout n'est pas du tout à l'échelle. Attention, l'échelle est ici. Donc ce que je vais appeler la croûte, qui est là, en, ici et là, ça correspond en fait à ce trait qui est ici. D'accord Donc il y a trois enveloppes de composition différentes hein, qu'il faut avoir en tête. Il y a les croûtes puisqu'il y a la croûte des continents, la croûte continentale et la croûte des océans, la croûte océanique. Alors, tout l'exposé va être un peu là-dessus, mais vous allez voir. Il y a le manteau, d'accord Alors tout est à l'état rigoureusement solide. Là. Et puis, alors, le manteau, qui est, est jusqu'à environ 2900 km hein, par rapport à la surface. Et puis le noyau de la Terre, alors là c'est l'exception, il y a vraiment un fluide, là, qui est la partie externe du noyau dont on parlera un tout petit peu puisqu'il engendre ce qu'on appelle le champ magnétique terrestre, d'accord, et qui est qui joue un rôle. Vous allez voir pourquoi et où dans la tectonique des plaques. En tout cas dans l'interprétation de la tectonique des plaques. Alors le noyau euh, externe est liquide et puis vous avez un noyau interne donc qui est euh, solide. Ça, ce matériau-là, c'est métallique. Hein, vous le savez sans doute. Et euh, du manteau jusqu'à la croûte, vous avez des roches. Voilà. Alors il euh, y a Néanmoins, on peut parler comme ça, décrire les choses comme ça, mais en réalité, quand on parle de tectonique des plaques, c'est un petit peu maladroit. On parle plutôt de lithosphère et d'asthénosphère pour décrire les phénomènes. Alors, La lithosphère, c'est la croûte plus une partie du manteau. Mais Je vais vous expliquer plus en détail ça juste après. Et l'asténosphère, c'est le manteau qui est sous la lithosphère. Mais ce qui est important de retenir, c'est que la lithosphère, c'est le matériau de ce qu'on appelle les plaques tectoniques. Voilà. Alors, nous y voilà. Euh, la lithosphère, on en connaît de deux types, en fonction évidemment de la nature de la croûte. Il y a la lithosphère euh, continentale et la lithosphère océanique. La lithosphère continentale donc, est donc composée euh, naturellement de la croûte continentale. Dont il faut un petit peu se rappeler là, euh, dans vos têtes l'épaisseur. Sous Brest, par exemple, vous êtes, on est au-dessus de la croûte continentale, évidemment, la croûte fait environ 30 km d'épaisseur. Je dirais que c'est une moyenne des croûtes continentales, sauf quand elles sont surépaissies par la tectonique ou amincies justement par la tectonique. Hein? Bon, mais euh, les croûtes, bon, continentales vont de 15 à 60 km d'épaisseur, comme j'ai dit là, mais euh, retenez cette valeur moyenne de 35 à 40 km. Et puis vous avez, donc ça c'est la lithosphère, euh, donc euh, continentale. Vous remarquerez que la limite de la lithosphère, ce n'est pas une limite de composition vers un autre milieu puisqu'il s'agit de manteaux, là du manteau ici, là du manteau là, mais il s'agit en fait d'une limite à partir de laquelle les roches sont particulièrement ductiles. Alors ductile, ça veut dire quoi Ça veut dire simplement qu'elles fluent plus facilement, elles s'écoulent plus facilement. En première approximation, donc, on va dire que la lithosphère est un milieu relativement rigide, qui est au-dessus donc d'un milieu il est un peu moins. C'est important de comprendre ça. Euh, voilà. Donc, passons maintenant à la lithosphère euh, océanique. Alors, la lithosphère océanique, elle, elle est composée de croûtes océaniques. L'épaisseur de la croûte océanique, alors là, c'est standard. Et ça, c'est important de se rappeler aussi, parce que vous allez voir que dans l'Atlantique, c'est tout... <rire> bizarre, parce que la croûte océanique n'a pas du tout cette épaisseur-là. La croûte océanique fait entre 6 et 7 km d'épaisseur à l'échelle globale. D'accord, vous savez qu'il y a beaucoup d'océans, donc il y a beaucoup de croûte océanique, on a pu la mesurer, elle fait 7 km d'épaisseur, plus ou moins, ou 6,5 plus ou moins 0,5 km d'épaisseur globalement. Il y a de très rares écarts en réalité. Et euh, donc euh, du, le, le reste du manteau, hein, de la lithosphère, enfin, le manteau lithosphérique, d'accord, qui est sous la croûte océanique, et ça, ça fait donc la, la lithosphère océanique. Alors, euh, bon. Très bien, là aussi hein, c'est pareil, hein, C'est la, la limite ici une limite de température. Donc la limite finalement entre un continent et un, un océan pour un géodynamicien, pour quelqu'un qui est dans les géosciences, euh, est là. C'est-à-dire c'est cette limite entre finalement la lithosphère continentale et la lithosphère océanique. Ou si vous voulez simplifier, mais il faut faire attention à ne pas trop simplifier, entre la croûte continentale et la croûte océanique. Et euh, vous voyez, comme ce petit schéma là vous le montre, que cette limite est fréquemment sous l'eau. D'accord Et donc euh, l'eau, euh, donc l'océan, ce qu'on appelle en géographie hein, l'océan, euh, eh bien recouvre euh, la lithosphère océanique, mais aussi de la lithosphère continentale. Donc euh, je pose bien les choses. Ça c'est vraiment le fondamental pour comprendre ce qui va suivre. Voilà. Donc, ça, c'est pas pour vous empêcher d'aller à la plage, hein. c'est simplement pour vous rappeler, hein, encore une fois, que le littoral n'est pas une limite entre un domaine continental et un domaine océanique d'un point de vue géodynamique. Voilà. Alors, euh, pourquoi, justement, dans certains cas, la lithosphère est euh, sous l'eau, comme ici ou là, et dans certains cas, est émergée alors là, euh, c'est peut-être le plus compliqué de ce que je vais dire. Non, je ne crois pas. <rire> Mais ben, voilà, je vais vous... Pour comprendre ça, il faut s'intéresser aux matériaux qui composent cette lithosphère. En l'instant, ce n'est pas compliqué du tout. La croûte continentale est faite, ben vous le savez bien, si vous allez ne serait-ce que dans le port de Brest, là, qui est à côté, là, vous regardez la falaise, vous verrez donc des roches de ce type-là. Euh, la croûte continentale est faite de, fait de roches euh, comme ça, de, de, des granites, des gneiss, qu'on appelle des roches euh, acides ou felsiques en géologie, euh, qui sont très typiques de la croûte continentale. Alors bien sûr, vous pouvez avoir des sédiments hein, par dessus, mais bon, je, on enlève tout ça, on regarde vraiment ce qui fait la croûte continentale dans son ensemble. Ce sont des roches de ce type-là, d'origine euh, pour ceux qui connaît ce terme magmatique, sont anciens magmas qui ont cristallisé en profondeur, qui ont été déformés aussi par fluage, parfois. Vous voyez que la roche, là, elle a flué, par exemple. Ça, c'est un ancien granit. Comme ça. Bon. Ok. Ce qu'il faut retenir surtout pour l'instant, c'est le fait que euh, c'est la densité de ces matériaux. Vous savez qu'une tonne d'eau, euh, euh, un mètre cube d'eau, pardon, ça fait à une masse d'une tonne. Euh, une. Euh, un mètre cube de granit a une masse de 2,7 tonnes. Donc on dit que la densité est de 2,7. Voilà, donc il faut retenir ça. Vous allez voir que ça peut vous paraître beaucoup, mais en réalité, c'est le matériau le plus léger, finalement, la croûte continentale de la Terre. En dehors des sédiments encore, mais je ne compte pas les sédiments. Voilà. Alors, en ce qui concerne la, la croûte océanique, euh, ici, vous avez des roches d'un type très différent. Vous êtes en droit de dire qu'elles ah, sont beaucoup plus sombres. Et vous avez tout à fait raison, euh, parce que les minéraux que contiennent ces roches euh, sont différents. Par exemple, euh, ici, vous avez du, du quartz un peu partout. Euh, ici aussi. Et euh, là, vous n'en verrez jamais. Et euh, ces roches-là. Ce sont les roches typiques donc de la croûte océanique. Ce sont des, aussi des roches d'origine magmatique, des magmas. Quand les magmas arrivent à la surface, ça forme des basaltes. Et quand ils cristallisent en profondeur, ça forme ce qu'on appelle des gabbros. Voilà. Les minéraux, alors là on ne voit pas les minéraux, hein, mais les minéraux euh, qui composent le gabbro là, et le basalte sont euh, identiques euh, à peu de choses près. Là, pour le coup, euh, comme disent les jeunes, la, la masse volumique est différente, la densité est différente. Dans un mètre cube, j'ai 2,9 tonnes, cette fois, euh, de, de gabbro ou de, ou de basalte. Donc dans la côte océanique, la côte océanique est plus dense que la côte continentale. On va faire un tout petit peu de physique, mais vous allez voir que c'est vraiment tout simple. C'est en rapport avec le principe d'Archimède. Parlons maintenant du, des roches du manteau. Alors Les roches du manteau, euh, je rappelle que le manteau va jusqu'au noyau, hein, en réalité. Euh, là, simplement, je vous parle de ce manteau lithosphérique, qui est un manteau relativement euh, rigide. Eh bien, Ce manteau est, considéré de, est constitué pardon, de, de, de péridotites. Alors là, euh, les masses volumiques sont nettement plus importantes. Dans le manteau lithosphérique, la masse volumique est de 3,3 tonnes par mètre cube. Et dans la sténosphère, elle est plus faible. Ah, ça c'est intéressant. Pourquoi c'est comme ça, alors que le matériau est exactement le même, ou pratiquement le même, eh euh, c'est simplement parce que la température est plus importante en profondeur, et donc la densité des matériaux est, euh, est plus faible. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, euh, d'accord. Alors maintenant, expliquons euh, ces histoires de, de lithosphère émergée et de lithosphère immergée. Eh bien, vous voyez que euh, comme la croûte continentale est épaisse et qu'elle a une densité faible, et bien même si vous avez la, le même matériau sous la croûte océanique et sous la continentale, et bien le poids exercé par cette lithosphère va être le même entre un continent finalement avec une croûte continentale épaisse et émergée et une lithosphère océanique avec une croûte fine mais dense et donc une grande section également de, de manteaux lithosphérique très dense pour le coup, euh, qui est euh, dessous. Donc finalement, le poids ici va être constant, mais vous voyez, votre colonne va être plus basse ici que là. C'est la simple raison, la seule raison pour laquelle euh, la lithosphère des océans, océanique, en tout cas océanique plutôt, est euh, immergée et sous l'eau, toujours sous l'eau. Ça, c'est important. Toujours sous l'eau. Vous n'aurez jamais, sauf accident tectonique majeur, et ça arrive, par exemple, si vous êtes en Oman, en euh, où j'amène de temps en temps des étudiants, euh, eh bien, euh, vous aurez un lambeau de lithosphère océanique qui passe par-dessus le continent à cause de la tectonique compressive. C'est ce qu'on appelle l'ophiolite doman. C'est magnifique. Mais en temps naturel, hein, dans, dans la nature, si je vais à... 400 km de Brest, là, et je vais être dans le golfe de Gascogne, je vais rencontrer une lithosphère océanique, comme ça, qui sera donc immergée naturellement à cause de son poids. Alors, ce poids, donc, est équilibré simplement hein, par, la, par la réaction, finalement, de l'asthénosphère qui est plus ductile. Il y a une sorte d'équilibre qu'on appelle en géoscience, c'est un mot important, l'isostasie. La, la, voilà. Bon, mais ça, je ne vais pas vous embêter avec ça. OK. Alors, la question qui se pose en tectonique des plaques, c'est comment on peut caractériser la, la position finalement de la lithosphère océanique sous l'eau. Ça, C'est une question très importante qu'on se pose depuis le début de la tectonique des plaques. D'ailleurs, ce type de question est à l'origine même de la théorie de la tectonique des plaques. Puisque vous voyez bien que les continents peuvent se prolonger. Vous voyez que là, j'ai aminci la croûte, hein, ce n'est pas un hasard. Euh, les continents peuvent se prolonger euh, sous l'eau. Le, euh, même sous, une, même sous une tranche d'eau, on verra assez importante. Enfin, On ne verra peut-être pas dans cet exposé-là, mais je pourrais vous en parler assez importante. Bon. Euh, et loin du littoral. Vous voyez, le littoral est, est, est ici. Euh, alors, pourquoi euh, comment on fait donc, pour identifier cette lithosphère océanique, déjà Alors, d'abord, il faut que je vous rappelle un tout petit peu ce que c'est que la tectonique d'Explaque pour savoir comment on fait. En tout cas, qu'est-ce qui est fait d'habitude Alors. Qu'est-ce que c'est que, que, d'abord qu'une plaque Une plaque, ben, plaque c'est un morceau finalement de lithosphère. Et vous voyez qu'ici, si je prends. Alors, bordé par des limites. Alors, au niveau de ces limites, vous le savez, hein, il se passe beaucoup de choses, il y a des. Ce pas indiqué ici, mais il y a des tremblements de terre, il y a du volcanisme, il y a aussi beaucoup de phénomènes liés au fluide, très intéressant, ce qu'on appelle l'hydrothermalisme. Bon, donc euh, ces limites de plaques parfaitement, vous le verrez hein, dans des exemples que je vous montrerai plus tard, mais parfaitement délimitées. Euh, elles sont faciles donc, à, à voir. Euh, vous voyez que cette plaque, qu'on appelle la plaque africaine, comporte à la fois certainement de l'ithosphère continentale, vous êtes en plein continent africain, mais aussi certainement de la lithosphère océanique. Donc la limite, entre, qui est quelque part par là, entre lithosphère océanique et lithosphère continentale, n'est pas... Une limite de plaques. On est d'accord. Hein, les plaques sont composées de lithosphère océanique et de lithosphère continentale, sauf peut-être enfin même sûrement, la, la plaque pacifique qui est énorme ici, qui est quasiment faite que de lithosphère océanique. Bon, alors les plaques, vous savez, sont, euh, des, des, sont en mouvement. Euh, ça, c'est un mouvement. Euh, absolue, c'est-à-dire par rapport à un référentiel, comme si je sortais de la Terre, je regardais le mouvement des plaques. Vous voyez que les mouvements, alors vous le voyez mal parce que là c'est tout petit, mais sont de l'ordre de quelques centimètres par an. Et ça, ça correspond à la vitesse d'écoulement, on avait dit, des matériaux qui fluent dans la Terre. Alors les plaques en elles-mêmes ne fluent pas, puisqu'elles sont faites de lithosphère et qu'on a dit que la lithosphère était rigide. Donc ce qui va fluer, c'est ce qui est sous la lithosphère, le manteau sous l'éthosphérique, donc l'asthénosphère est ce qui est plus profond. C'est l'écoulement de ce manteau qui, finalement, est à l'origine de toute cette tectonique des plaques, de tout ce mouvement des plaques. Voilà. OK. Alors, oui, alors ça, la définition n'est pas très bonne, là, parce que c'est un document de basse résolution et qu'on grandit beaucoup. Mais là, vous voyez que, un petit peu que effectivement que la, la danse des... des on appelle ça la danse des continents. Vous avez la Terre, un snapshot, là, comme on dit, de la Terre à séparer de, de, de 100, 150 ou 140 millions d'années. Vous voyez que c'est pas du tout la, la répartition des masses continentales n'est pas du tout la même qu'actuellement. Mais vous voyez que sur une période aussi longue, aussi longue, eh bien, il y a quand même des mouvements assez importants. Vous voyez que là, les masses continentales sont réunies, là elles commencent à se disloquer. Alors effectivement, euh, c'est ce qu'on appelle le cycle de Wilson euh, qui est très important. C'est cette idée, euh, enfin c'est plus qu'une idée puisque ça s'est reconstitué hein, par les géologues depuis longtemps euh, et affiné au cours du temps. L'idée que finalement, euh, ces plaques-là, qui traduisent encore une fois le mouvement de ce qui se passe au-dessous, ces mouvements de convection, je ne vais pas rentrer trop dans le terme technique là, mais les mouvements de convection, euh, ces euh, mouvements sous les plaques finalement sont à l'origine de, de ce que observe là, c'est-à-dire qu'on forme périodiquement donc, des supercontinents comme ici, des énormes masses continentales, qui finissent ensuite par se disloquer. Et quand elles se disloquent, il y a une ouverture, donc de la création d'un nouvel espace océanique avec de la lithosphère océanique. Ça, c'est la lithosphère continentale. Hein, ici. Donc là, on va former de la lithosphère océanique. Alors, elle est mal représentée, c'est juste ce petit trait-là. Là, là c'est l'océan lui-même. Et, euh, et qui, va, qui va devenir de plus en plus grand. Et puis, bon, je passe parce que je ne veux pas, je veux pas vous, tout vous raconter. Ensuite, les, le système, la lithosphère océanique va finir par replonger sous les continents parce qu'elle devient instable. Elle est trop lourde, justement. Et euh, elle replonge dans le manteau profond, referme le système et en refait donc des supercontinents après avoir fait donc des, des chaînes de montagnes. Les chaînes de montagnes qui sont les sutures de ces fermetures de blocs continentaux. Voilà, bon, tout ça, tout le monde connaît à peu près ça. Donc ce qui va nous intéresser, c'est surtout ça, ce qui se passe là. Et qui est en rapport avec l'ouverture océanique. Voilà. Alors, ce document il a le mérite d'être très simple. Et il vous parle finalement de ces. Euh, deux grands phénomènes qui sont associés à la tectonique des plaques, c'est-à-dire la divergence des masses continentales et la convergence des masses continentales. Alors, Je ne vais pas parler du tout de convergence, sinon je perdrai trop de temps, mais je vais parler plutôt donc, ici de la, de la divergence en vous montrant ce qu'il se passe. S'il n'y a qu'une figure à avoir dans la tête, c'est vraiment celle-là. Vous voyez que la lithosphère tout entière est représentée. là. Donc La limite, la base de la lithosphère est ici. Là, c'est bien sûr la croûte continentale. Et euh, donc C'est la lithosphère continentale qui est ici. Vous voyez que bon, il peut s'appliquer à cette lithosphère continentale des forces qui vont l'étirer, la, l'allonger et donc l'amincir aussi jusqu'au point de rupture. C'est ce qu'on appelle là, donc, la, le break-up en anglais, la, la rupture continentale. Et vous voyez bien que si je regarde cette partie là, il y a une partie qui n'a pas été affectée par la déformation et une partie qui a été très affectée par la déformation, jusqu'au point de rupture. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Alors un peu avant en réalité, mais on va voir ça un tout petit peu plus en détail tout à l'heure. Eh bien, le manteau de l'asthénosphère fond. Il fond partiellement. Et qu'est-ce qui il donne naissance à du magma? Et ce magma va former la croûte des océans la lithosphère océanique. Il va former la croûte des océans qui est ça, sur la figure. Le reste de la lithosphère océanique, c'est la partie du manteau qui n'a pas fondu. Voilà. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'à partir de ce moment-là, et jusqu'à celui-là qui est représenté, vous créez de, progressivement un endroit qui s'appelle une dorsale, qui a une Morphologie particulière, vous créez de la lithosphère océanique. Vous créez du matériau de plaque. D'accord Voilà. À une vitesse, donc, on l'a dit, de quelques centimètres par an. Il y a des vitesses de création lentes. On va en parler puisque l'Atlantique, c'est une vitesse lente. Il y a des vitesses rapides. Le Pacifique, c'est une vitesse rapide. Sept fois plus rapide que l'Atlantique. Bon. Donc, ça, c'est bien d'avoir ça dans la tête. Alors, un peu plus technique, hein, là, je vous représente en fait les mouvements du manteau qui est sous la lithosphère. Vous voyez bien que ces mouvements impliquent des montées de, matériaux, de matériel à l'état solide, hein, mais ils fluent à l'échelle géologique. Ils fluent à l'état solide. C'est un matériau plastique. En fait, la. Le comportement pour ceux qui sont un peu trapus, qui ont fait un peu de physique, c'est ce qu'on appelle la visco et la élastoplasticité. Euh, et et euh, voilà, enfin on dit autre, j'ai le terme en anglais, mais <rire> c'est visco-élastoplastique. Voilà, les matériaux sont visco-élastoplastiques. Euh, C'est-à-dire que si vous.. Je fais juste un petit aparté pour ceux, pour, pour ceux qui seraient intéressés par ça. Lorsque vous avez un séisme à un endroit, euh, je prends une minute pour faire ça. Par exemple, ici, là, il se passe dans ces zones de subduction, il y a de très forts séismes. C'est les plus forts séismes qui peuvent se produire dans le monde. Et là, les ondes provoquées par un mouvement de quelques mètres sur une faille se propagent dans le globe entier, terrestre entier. Et il se comporte, ce globe, exactement comme le sol ici, comme un matériau rigide, élastique, puisqu'il se déforme, comme ça, il vibre, puisque les ondes se propagent, d'accord Et euh, la vitesse là, de déformation, elle est très rapide. On est sur un temps très court, et donc le matériau, toute la Terre, toute la Terre est rigide. Mais à ces, sur les millions d'années des processus de la tectonique des plaques, ce n'est pas le cas. Encore une fois. Et là, donc, votre manteau, il flue. Il se déforme euh, si vous mâchez un chewing-gum. Euh, si vous le tirez au-debout, euh, il se déforme un peu comme ça. Euh, il, il est plastique, ce, ce, ce manteau. Et donc, il va remonter ici, au droit des dorsales. Et euh, il y a, quand on fait remonter des roches, comme ceci, vers la surface, euh, qui passent de haute pression vers de basse pression, physiquement, elles fondent et fondent à partir d'une certaine profondeur, et donc abandonnent euh, du magma, et c'est ce magma, donc, encore une fois, qui va former cette lithosphère océanique. Mais vous voyez que la plaque en elle-même est que la partie supérieure de ce mouvement du manteau, c'est la partie froide du mouvement du manteau, et la matière revient après dans les zones de convergence. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, euh, qu'est-ce qui prouve qu'il y a euh, de, que ce processus directement au niveau des dorsales On verra que les dorsales... En général, enfin, toujours même, pour moi, elles sont sous l'eau. Euh, on peut même donner précisément et calculer physiquement la profondeur à laquelle elles doivent être. Une dorsale doit être à 2500 mètres sous, sous le niveau 0. Ouais. Plus ou moins 300 mètres, 400 mètres, mais en moyenne, ça doit être ça. C'est calculable. C'est des calculs un peu physiques, mais c'est calculable. Et donc, euh, qu'est-ce qui prouve déjà qu'il y a du magma qui a été mis ici ben, ce magma il arrive à la surface, puisqu'on a dit que dans la croûte océanique, il y avait des basaltes. Ces basaltes, ce sont des laves qui arrivent au fond de l'eau. Et euh, là, ben, vous avez des images euh, collectées. Euh, je ne sais pas si elles ont été collectées celles-là à Brest. Je les ai prises rapidement euh, sur Internet, je dois vous l'avouer, pour préparer l'exposé. Mais on a des très belles images comme ça, si on prend le temps de les récupérer. Vous savez qu'à Brest, on est des pionniers, il y a eu des pionniers hein, de, de l'exploration des, des fonds océaniques et euh, notamment des dorsales, et qu'on fait des, des images extraordinaires du fond des dorsales avec des extrusions de, de, de basalte se refroidissant, des fumeurs noirs, vous savez, ces fameux fumeurs noirs avec des cheminées euh, d'eau de, chaude qui pénètrent dans la côte océanique et qui remontent, enfin d'eau marine qui pénètre dans la côte océanique et qui remontent enfin, qui la et remonte, forme d'eau chaude et qui précipitent des sulfures, hein, des, des métaux qui, sont, qui attirent la convoitise actuellement. Tout ça, c'est bien décrit, oui, très bien décrit. Euh, oui, je... là, vous avez la vitesse de mouvement des plaques, d'ouverture, donc des océans. Et vous voyez que là, vous êtes en 2-3 cm par an. Et ici, dans le Pacifique, là, c'est Atlantique. Et ici, dans le Pacifique, vous êtes vous voyez, jusqu'à 17 cm par an. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Alors, techniquement, là, c'était un rappel de technologie des plaques. Mais techniquement, maintenant, j'en viens à quelque chose de bien plus précis. Comment j'identifie ma lithosphère océanique Ah Et comment je vais faire pour placer ma limite continent-océan alors là, il faut que je sorte de la Terre, <rire> quelque part, et je vous montre quelque chose qui est euh, une réalité euh, qui est autour de nous, là, hein, tout à fait. Nous sommes dans un champ de force, actuellement, d'accord, actuellement et pour toujours, je l'espère, euh, parce que sinon, il n'y aura plus de vie, hein, tout simplement, parce que ce champ de force nous protège euh, de, de ce qu'on appelle les, le vent solaire, qui est un, extrêmement... Euh, vulnérable, enfin vulnérant en tout cas pour la pour la vie. Hein. Euh, il n'y a pas de vie possible sans ce champ magnétique terrestre. D'où vient ce champ magnétique eh bien, il vient des mouvements du fluide du manteau, externe, du noyau externe. Et euh, il est presque, c'est presque comme ce qu'on appelle en, en science un dipôle, euh, comme une aiguë, comme un comme une barre aimantée avec euh, donc un, un pôle. Euh, ici, un autre pôle qui serait là. Et donc, actuellement, les lignes de champ sont comme ceci. On distingue un pôle sud magnétique, un pôle nord magnétique, qui ne sont pas coïncidents avec le pôle sud et le pôle nord géographique, du tout. En fait, les pôles magnétiques ne cessent de bouger. Et par moment, alors par moment, c'est pas comme ça, un titre, mais euh, en ce moment, on sent qu'il s'affaiblit un peu ce champ magnétique. Donc peut-être qu'on est à l'aune d'un phénomène comme ça. Euh, L'aimant, il s'inverse complètement. Je vous le fais comme ça, hein, mais en réalité, c'est bien plus complexe. Hein, vous imaginez, c'est la dynamique de fluide dans le noyau. Et euh, au lieu que le courant magnétique, si vous voulez, sorte dans, comme ceci, il va sortir, c'est-à-dire comme ceci, actuellement, il va sortir dans, dans l'autre sens. C'est ce qu'on appelle les aversions du champ magnétique. Depuis, je dirais, 70, 80 millions d'années, il y en a eu beaucoup. Voilà. Alors, je vais vous expliquer comment on utilise le champ magnétique pour, euh, pour donner, caractériser la position de la lithosphère océanique. Euh, mais pour ça, il faut que je vous montre quelque chose. Là, vous avez une coulée de lave. Ça, c'était une éruption récente en Islande. Euh, ça, c'est du basalte, hein, vous voyez par exemple, ça c'est du basalte qui est en train de se refroidir. C'est une coulée toute récente, il hein, a quelques jours. Euh, ouais, elle a deux semaines, celle-là. Et euh, donc, ici, vous voyez que c'est un terrain ancien, enfin, enfin ancien, <rire> pas si ancien que ça, mais en tout cas qui, qui date de quelques dizaines, centaines de milliers d'années. Et puis là, vous avez donc votre, votre coulée de lave qui arrive en ce moment. La lave elle arrive à une température qui est presque celle du manteau. Euh, environ Les laves basaltiques, environ 1000 degrés, 1100 degrés, d'accord Donc, euh, en quelques semaines, en réalité en quelques mois, votre lave, alors, sous l'eau c'est plus rapide, va se euh, solidifier et donc va passer de 1000, 1200 degrés parfois, 1200 c'est un peu excessif, 1100, à euh, bah, la température ambiante, ça va devenir une roche, un basalte. Voilà. Ok. Alors pourquoi je vous raconte ça Document un tout petit peu technique, je m'excuse. Euh, quand vous faites, on sait très bien, on fait ça tout le temps en géologie, on, on récupère des cailloux, et puis on les coupe, et on fait des lames minces de cailloux, comme on fait en biologie, hein, dans les coupes de, de tissus euh, euh, cellulaires, et euh, on, on, a des, on arrive, à, quand, quand on, a, on atteint une épaisseur de 0,03 mm. Eh bien, on peut mettre la lame mince sous un microscope hein, et puis regarder les minéraux. C'est comme ça qu'on fait et que tous les étudiants font quand ils font de la géologie. Et euh, donc Là, vous avez une lame mince donc, de, de basalte. Euh, vous reconnaissez les experts en géologie. Ici, euh, <rire> reconnaîtront facilement les minéraux qui sont là, mais je ne vais pas les détailler parce que je n'ai pas le temps. Mais vous, en avez, vous en avez un qui est complètement opaque. Il est opaque parce que c'est un oxyde de fer. et C'est un minéral qui est très commun dans les basaltes qu'on appelle la magnétite, dans les gabbros aussi, hein, donc dans la croûte océanique. Euh, ça ne veut pas dire qu'on a pas parfois dans les granites, mais c'est moins fréquent, beaucoup moins fréquent. Euh, disons que je dirais que c'est quand même un minéral très abondant dans les péridotites et surtout donc, dans, les, dans les gabbros et les basaltes. Et euh, ce qui se passe, c'est que la magnétite euh, a une propriété qui est intéressante, c'est que euh, quand elle passe... Alors là, vous avez ici une roche une roche qui est à une température supérieure, pour simplifier, on va dire 600 degrés. Ce sera moins long à dire. Donc, elle est au-dessus de 600 degrés. Par exemple, c'est mon basalte qui est en train de se refroidir là. Et puis, à un moment, là, il devient presque solide à hein, 600 degrés. Euh, enfin, votre lave est en train de se refroidir, elle devient presque solide. Et je passe voilà, à 600 degrés. Et bien, tous mes grains de magnétite qui sont là, vont à ce moment-là figer complètement la direction du champ magnétique actuel, quand il s'agit d'une lave actuelle. Définitivement. C'est-à-dire que le champ magnétique va être fossilisé dans ces grains de magnétite. C'est ce qu'on appelle techniquement, je ne l'ai pas mis là, mais l'aimantation rémanente. Et ça, c'est très intéressant pour les géologues. Parce que, regardez, si vous dites qu'au niveau d'une dorsale, ça c'est actuel, vous créez donc de la lithosphère océanique, c'est ce qui est représenté ici, Très bien. Donc voilà votre croûte ici avec ses basaltes et ces et gabbros. Et, euh, mais ces basaltes qui arrivent en surface et vos basaltes ici donc ben, vont enregistrer le champ magnétique actuel qui aura la polarité normale. Mais comme au cours du temps vous avez sur toutes ces traits-là, on dirait un code barre, des inversions du champ magnétique pour la Terre normale, inverse, normal inverse, normale, inverse, eh bien, vous comprenez bien que la lithosphère océanique ou la croûte qui s'est formée un peu avant, qui était en polarité sous une période où la Terre est en polarité inverse, eh bien, enregistrait le champ inverse. Et donc, finalement, si on sait enregistrer le champ magnétique fossile des océans, on arrive, ou de la Terre, on arrive à identifier à partir de cette sorte de zébrure la position de la croûte océanique et donc de la lithosphère océanique. Alors vous allez voir des images qui sont assez chouettes. Ça, c'est une image, euh, en fait, de, de ces océans et de ces zébrures voilà, euh, au, au niveau des océans. Et là, on peut se dire, ah, chouette, le tour est joué. Il suffit de repérer les premières zébrures et finalement, euh, je sais exactement où est la limite entre mon, ma lithosphère océanique et ma lithosphère continentale. Oui, c'est ce qu'on pensait. Vous allez voir qu'il y a un problème avec ça aussi. Euh... Alors, néanmoins, vous voyez très bien cet océan Atlantique. Alors ici, vous allez me dire, ah, mais alors tout ça, c'est du continent, on n'en voit pas. Et non. <rire> là, pour le coup, c'est bien de la lithosphère océanique. C'est simplement parce que, à l'époque où vous avez formé cette lithosphère océanique, c'était cette époque là. Et dans cette époque là, il n'y a pas eu d'inversion du champ magnétique. Et donc finalement, c'est la même polarité partout, et donc vous n'avez pas d'anomalie linéaire. Voilà. Vous remarquerez en passant aussi que les anomalies sont plus espacées. Vous voyez la, la dorsale active ici du Pacifique et là, de l'Atlantique, dans le Pacifique, qui s'ouvre plus rapidement que dans l'Atlantique. Voilà. Tout est cohérent, tout est logique. Et à partir de ça, eh bien, on a des documents comme ça, où on a l'âge de la lithosphère océanique. Partout. D'accord. Donc ça, c'est aussi de très beaux documents. Alors celui-là est de très bonnes définitions. Euh, je fais remarquer que là, il y a un collègue qui travaille dans mon laboratoire, qui est un spécialiste des anomalies magnétiques. Euh, je ne sais pas s'il est là, mais il pourrait parler s'il veut, mais, mais qui, euh, qui euh, euh, a contribué, comme d'autres, hein, à, à, à faire cette cartographie. Donc maintenant que vous avez tout ça en tête, je passe au concret c'est-à-dire à ce qui se passe dans l'Atlantique nord, qui est très près de nous. là. Voilà. Alors, euh, là, je vais être un peu je vais être un peu plus explicatif encore, pour bien que vous compreniez. Euh, voilà de quoi on va parler. On va parler un peu de, du domaine qui est en train de... Alors, vous voyez déjà que, alors, je ne vais pas détailler ça, mais dans les océans, vous avez de grandes failles. Hein, on les voit bien, là. Et de part et d'autre, vous voyez que la dorsale, hein, la dorsale où se crée la lithosphère océanique, est, euh, hop, déca... semble être décalée. Elle a toujours été comme ça depuis le début. Hein. Il y a... Elle n'a pas été décalée par un mouvement sur la faille. Ces failles existent depuis le début. Alors ça, c'est un piège à étudiants, hein, évidemment. Ils disent tous, ah oui, là, il y a un mouvement cisaillant, là, etc. Non, non, non, pas du tout. Ça a toujours fonctionné comme ça. Là, ça s'ouvre vers la droite. Ici, ça s'ouvre vers la gauche. Ici, vers la droite, vers la gauche. Euh, évidemment, comme ici, ça s'ouvre vers la gauche et là, vers la droite, il y a... Des choses qui se passent ici. Là, la fracture n'aime pas trop ça. Donc, il y a des séismes ici, des tremblements de terre. Mais euh, voilà. Donc, il y a des failles comme ceci. Mais on va surtout parler, nous, des dorsales, de la dorsale active. Vous voyez que la dorsale active, l'endroit où se fabrique en ce moment la lithosphère océanique, entre l'Amérique du Nord, pour faire simple, et l'Europe, et l'Eurasie, elle est là, hein, la dorsale. Et elle passe, vous voyez, on dirait, par l'Islande, ici. Et il y a une autre faille, là, à jean mayen l'île de jean mayen Et puis, hop, on arrive là. Là, ici, il y a quelque chose d'un peu bizarre. Là, c'est un petit peu oblique. Et puis, on arrive dans l'océan Arctique, ici. Voilà. La plaque, donc, ici, là, la plaque asiatique, qui est ici, toute cette plaque-là, s'éloigne la... en relatif. Hein. Attention, ce que je dis là, c'est en relatif. S'éloigne en relatif par là, et là, en relatif par là. Oubliez ça Ici, il y a eu un océan, très étroit d'ailleurs, qu'on a beaucoup étudié, notamment ici. là Mais euh, il, est, il est éteint. La dorsale est éteinte depuis longtemps. Donc aujourd'hui, on peut dire que vraiment le système actif, il n'est que là. Voilà. Mais il y a eu ici de la lithosphère océanique. Et là, il y a eu aussi de la lithosphère océanique dans ce domaine qui est, vous le savez, peut-être, euh, la source d'énormes convoitises, justement, parce que les idées... Euh, que j'ai contribué à propager, <rire> font qu'on a augmenté considérablement, hélas, le domaine continental ici, depuis la création de ce document. Et les Russes sont en train d'essayer de, de récupérer des droits sur toute cette zone-là pour pouvoir un jour peut-être exploiter cette zone-là. Vous savez aussi, entre parenthèses, qu'il y a toute cette... J'en parlerai à la fin un peu, mais une pression énorme sur l'exploitation des océans pour le meilleur, peut-être, mais pour le pire aussi. Donc, euh, je reviens à ma dorsale, qui est ici, et euh, je vous fais remarquer quelque chose, c'est que là, il y a des couleurs, et que ces couleurs sont tout à fait en rapport avec ce qu'on a vu ici. D'accord C'est des couleurs standards en géologie qui correspondent à des âges. Donc, cette couleur jaune, là, que je vois ici, eh bien, m'indique tout simplement que la rupture continentale et donc le début de la création océanique dans l'Atlantique nord a eu lieu, vous voyez, dans les couleurs jaunes, c'est-à-dire à partir de 55 millions d'années. D'accord À l'échelle des temps géologiques, c'est rap... récent. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'ère tertiaire. Là, on est en plein dans l'ère tertiaire, c'est récent. Voilà. Bon. Et puis là, vous avez bien sûr en rouge là, toute la lithosphère océanique qui est créée depuis moins longtemps, et puis là, elle se crée en ce moment. Alors, qu'est-ce qui prouve que la dorsale, cette dorsale, est bien active ben, C'est notamment les séismes. Là, vous avez un document, non plus de pas très bonne définition, mais qui vous montre finalement euh, que vous avez des, euh, bien une limite de plaque à cet endroit, avec des tremblements de terre, qui ne sont pas de très forte magnitude, hein, ceux des dorsales. Vous ne risquez pas d'avoir euh, un tsunami, par exemple, à cause d'un séisme au niveau d'une dorsale. Pas possible. Peut-être au niveau d'une transformante et encore... Euh, Très difficilement, parce que là, très difficilement. Donc, euh, non, aucun danger, mais néanmoins, une très bonne limitation de la, de, la, de, la, de la frontière de plaque par ces tremblements de terre. Sauf, vous voyez, tiens, c'est bizarre en Islande, où là, euh, ça a l'air un petit peu plus compliqué. Et encore une fois, donc, la divergence est lente, 2 cm par an, on va dire. Alors, je vais vous parler un tout petit peu de ce qu'on voit en Islande, justement. Alors, je ne sais pas si vous connaissez euh, l'Islande. Euh, je vous conseille d'y aller en vacances, si vous n'y êtes pas allé. C'est très chouette. C est, c est... Il y a beaucoup de choses à voir. En Islande, donc, on a des... un rift qui est actif. Une zone en divergence active. On ne peut pas le nier. C'est très clair. C'est magnifique. Euh, il y a du volcanisme. Alors, pas tout le temps, hein, mais régulièrement. Pas partout. Justement, des problèmes aussi. Mais... Et il y a de la sismicité. Quand on a de la chance, on peut ressentir un séisme de magnitude 6, par exemple. Mais euh, je dirais que c'est une fois tous les 15 ans ou 20 ans. Euh, par contre, il y a une micro-sismicité qui est très importante. Tout petit séisme. Et euh, vous voyez que les terrains les plus récents, 800 000 ans à l'actuel, ils sont là et là. Donc la limite des plaques, elle est comme ça. En Islande, Là et là. D'accord Là et après, on connecte au reste de la dorsale atlantique au nord et ici, au reste de la dorsale atlantique au sud. Bon, voyez que plus vous vous éloignez de cette zone jeune, plus vous avez des terrains anciens, comme dans la théorie de la tectonique des plaques. Comme dans la théorie de la création océanique. Je vous fais quand même remarquer quelque chose, c'est que la sismicité, là vous voyez c'est enregistré sur, euh, je ne le vois pas, sur euh, 10 ans je pense, ou ça pourrait être pour 20 ans, ça ne donnerait pas quelque chose, un, un schéma très différent. On voit néanmoins qu'elle est euh, concentrée au niveau de certaines zones et ces zones là ce sont des volcans, certains sont sous la glace, ici, euh, là aussi, d'accord, euh, voilà la sismicité qui est associée. Et puis, euh, d'autres, non, comme l'Askia, ici, euh, le Craplac est là. Euh, ou alors, ce sont des zones euh, un peu, à la fois volcaniques et très... où il y a une déformation assez importante, qui connecte, qui se connecte à la dorsale atlantique. Ici et, et, et là. Voilà. Donc, euh, bon, très bien. Euh, alors, ce qu'il qu y a en jaune, là pour terminer, c'est quoi Ce sont des... Les systèmes de... Le volcanisme en Islande, il est... je ne sais pas si j'ai une image de ça, non pas là. Il est, il est... Je vous le montrerai plus tard, il est, il est fissural. Ce sont des, ce qu'on appelle des dikes, des fissures éruptives, qui proviennent de réservoirs de magma qui sont sous ces grands volcans. Et donc les... le magma est injecté non pas du haut vers le bas, hein. euh, du haut vers le bas, c'est les réservoirs qui sont sous les volcans. Hein. Le magma vient du manteau, alimente ces réservoirs qui sont sous les volcans, et puis après le magma est injecté dans des fissures. Et quand ces fissures recoupent la surface topographique, ça fait découler de lave. C'est comme ça que ça marche. Sauf quand les volcans explosent. Et en Islande, chose qu'on n'avait jamais en dans une dorsale, vous pouvez avoir des volcans explosifs. D'accord Et ça, c'est pas normal. Et je vous ai expliqué pourquoi euh, tout à l'heure aussi. Donc, euh, bref, voilà, un schéma qui est assez, euh, assez intéressant. Euh, avec deux axes ici, actifs, qui se recouvrent un peu, bon, pourquoi pas, qui forment d'ailleurs ce qu'on appelle ici, euh, ouais, enfin, non, peu importe les termes techniques, je ne vais pas vous embêter avec ça, un overlapping sp spreading center en anglais, <rire> ça passe beaucoup d'intérêt. Voilà. Néanmoins, retenez quand même que la plaque américaine, nord-américaine est là, et la plaque eurasiatique elle est là. Euh, ça, c'est un document qui vous montre, alors j'en reviendrai là-dessus, hein, sur la, la bathymétrie de l'Atlantique la, de au niveau de l'Islande, et que l'Islande est au nord d'une dorsale, là, au sud d'une dorsale, et donc, jusqu'à présent, 98-19% euh, des Joniemitiens en font un élément de dorsale. Et euh, je vais vous faire remarquer quelque chose d'autre ici c'est que vous avez une sorte de ride qui est complètement perpendiculaire à la dorsale. Et on verra tout à l'heure, vous le voyez déjà, la bathymétrie ici est très faible. 200-400 mètres. 200-400 mètres. Et l'Islande est émergée. Bon. Euh, je vous fais remarquer aussi une anomalie également ici. Là, c'est que là, vous avez quelque chose d'étonnant. Vous avez une sorte de dépression, vous voyez, comme ça. Ça, c'est une ancienne dorsale qui est morte et qui a été abandonné. Ça veut dire qu'à un moment, l'Atlantique passait par là, par ici, par là, et puis à un moment, cet axe-là a avorté, d'une certaine manière, progressivement, et là, il y avait quoi ben Là, il y avait le Groenland, hein, qui, qui est là. Et qu'est-ce qui s'est passé ben, Il s'est passé qu'il y a eu une... Rappelez-vous, je reviens en arrière exprès, hein, parce que ça c'est important tout ça. Je me suis désolé, un petit peu... Voilà, il y a eu donc une divergence. Vous imaginez que là, donc, il y avait déjà une lithosphère océanique, pour le coup, hein, enfin, euh, enfin, plus loin. Et puis, donc, à l'intérieur du Groenland, nous avez eu donc une divergence comme ceci, et puis un break-up, une rupture. Et formation d'une nouvelle dorsale, alors que la précédente, la précédente, elle, était en train de mourir. Voilà. Ce n'est pas très commun, mais ça arrive. Donc là, vous avez une dorsale morte qui, actuellement, forme une, voyez, un relief en creux. Et avec, des, ici, des, des profondeurs qui sont de l'ordre de 3000-4000 mètres. Bon, 3000 mètres. Très bien. Donc là, retenez cette ride bathymétrique très importante entre le Groenland, l'Islande, les Féroé, jusqu'à l'Europe, qu'on appelle en anglais la GIFR, euh, ou la ride, alors, traduit, c'est la ride Groenland, islande Féroé. Les îles Féroé sont ici. Regardons les anomalies magnétiques plus en détail maintenant. Eh bien, euh, alors Les anomalies magnétiques, vous voyez qu'elles sont magnifiques dans l'Atlantique. Vous allez me dire, ah mais elles sont moins chouettes que notre document. Oui, bah, c'est juste une représentation différente et ça c'est un peu plus vieux. Mais là c'est des données, je dirais, euh, euh, presque brutes. Voilà, c'est des très belles données malgré tout. Et vous voyez qu'on euh, voit bien ces anomalies linéaires qui vont de là à... Là à peu près. Donc on devine bien qu'ici il n'y en a pas, donc c'est probablement continental, bon très bien. Et n'importe qui mettrait donc une limite continent-océan, quelque part par là. Et c'est ce qu'on fait, ce qu'a fait tout le monde. Mettre une limite continent-océan. Ah, problème néanmoins, vous voyez que dans la ride, Groenland, Islande, féroé ces anomalies disparaissent. En tout cas, elles sont beaucoup moins nettes. Bon. En Islande elle-même, je ne vous montre pas le document, j'ai oublié, mais.. Euh, on devine des anomalies magnétiques, mais elles ne sont pas très claires non plus. Peut-être un peu plus claires qu'ici, mais pas, qu mais pas, pas très claires. Par contre, on voit très bien les anomalies magnétiques ici du bassin fossile, qu'on appelle bassin d'Egyre. Et puis ici, on a euh, les nouvelles anomalies magnétiques du bassin qui est en train de s'ouvrir de Kolbansey. Bon, avec la dorsale qui est ici. La dorsale donc active, je vais représenter par des flèches rouges. La dorsale morte, elle est là. Bon, très bien. Donc, si on regarde ça, ben, c'est pas de problème. On peut reconstituer toute cette histoire facilement. Et voilà donc ce qu'on propose pour, euh, habituellement, et j'ai fait partie des gens qui ont beaucoup travaillé là-dessus, j'ai même fait ma, partie de ma thèse dans ce domaine, et c'était évidemment l'idée dominante à l'époque, et que je suivais comme un, un, un petit soldat, là, très, parce que je la trouvais très logique et très argumentée. L'idée, c'était ça, c'était que euh, finalement... La limite continent océan dans ce système était représentée par les premières anomalies magnétiques, donc c'est ce que je représentais un peu là, par le, le trait rouge. Donc évidemment, euh, alors ça c'est connu depuis un certain temps, comme ici vous, êtes, vous avez déplacé l'axe d'ouverture de divergence hop, là, au sein du Groenland, vous avez isolé un microcontinent, là voilà, tout à fait argumenté euh, depuis très longtemps, il n'y a pas de doute là dessus. Euh, D'autant plus qu'il y a une île ici qui est l'île de Jean maya il y a personne, enfin si, il y a quelques météorologues, là. il y a une station météo, je crois, euh, oui, enfin, je suis quasiment sûr, et euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait une équipe permanente maintenant, mais bon, à Jean maya là, là on est vraiment paumé là, hein. euh, et, et en fait, euh, oui, bon, tout ça est, est continental, ça c'est sûr, ce petit bout, un micro-continent, et entre donc deux espaces avec une lithosphère océanique ancienne ici, hein, vous voyez que c'est le bleu foncé, et puis là, une lithosphère océanique donc plus récente jusqu'à l'actuelle, qui passe par l'Islande. Bon, très bien. Euh, alors, vous allez me dire, mais pourquoi tant de domaines continentaux euh, ici euh, immergés Alors, D'abord, je vous rassure, la profondeur d'eau n'est pas très importante, partout en tout cas. Euh, là, c'est simplement parce qu'avant cette rupture continentale, il y a eu un essai, de rupture dans l'Atlantique bien avant. Et donc ça a fait ce qu'on appelle un rift continental à une époque qui est le Crétacé, et, et, et, mais qui a aussi avorté. Mais comme vous avez aminci votre croûte, si vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure sur les histoires de poids, si vous amincissez votre croûte continentale, vous voyez bien que l'effet de bouchon de cette croûte continentale légère, qui, la maintient, qui maintient toute la lithosphère très haut, cet effet de bouchon disparaît un peu. Et donc en fait, la lithosphère continentale peut s'enfoncer un peu. Et j'ai peut-être pas assez poussé là-dessus tout à l'heure dans mon explication. Et en fait, donc tout ce domaine est, est submergé, mais est complètement continental. D'ailleurs, c'est de là qu'on a tiré tout le pétrole euh, qui a fait la richesse à une certaine période. non c'est fini. Hein, de la Norvège, de l'Angleterre, euh, etc. Dans ces grandes, ces bassins euh, crétacés euh, sédimentaires euh, liés à ce rifting. Voilà. Bon, très bien. Donc Première ouverture comme ça, tac tac tac. Ensuite, hop saut de ride, je passe ici et je continue là. Et donc un, un océan qui existe depuis 55, enfin une lithosphère océanique, 55 millions d'années. Très bien. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'anomalies. Alors là, ce que je vous entraîne à faire, en fait, c'est à, à, à venir dans le cerveau de quelqu'un, d'un géodynamicien finalement, un scientifique qui accepte, comme d'autres, hein, beaucoup d'autres, je rappelle, je n'ai pas à s'insister là-dessus, l'étude que je vais vous montrer, elle vient d'une collaboration, évidemment, hein, donc avec une collègue euh, qui est à la retraite, mais qui est prof émérite à Durham, qui est très, très connue sur le plan mondial, euh, qui s'appelle Gillian Fulger, de l'université de Durham, euh, en Angleterre, donc, et, et qui est euh, une géophysicienne qui a travaillé, très tôt sur l'Islande, en faisant des mesures, en, faisant des, des, en étudiant en fait la viscosité, c'est-à-dire la capacité de fluage de la croûte profonde de l'Islande à partir de relaxation de la croûte après des tremblements de terre, enfin bref, ou des éruptions volcaniques. Je ne vais pas ces détails, c'est technique. Mais euh, elle a tout de suite compris qu'il y avait un problème en Islande de propriété physique de la croûte, de de dimensionnement de l'Islande et elle a essayé de publier tout à l'heure, euh, je vous en parle un tout petit peu, des papiers au départ et ils ont tous été refusés ces articles parce que ce qu'elle disait allait au, à rebours de grands paradigmes, notamment le fait que l'Islande est une dorsale et le fait que euh, l'Islande, euh, enfin voir la théorie, une autre théorie euh, ne correspond pas à ce qu'on appelle un point chaud. Alors, euh, bon, et finalement, euh, elle est devenue néanmoins très célèbre parce qu'elle a fait de la très bonne science, mais elle a toujours gardé ça dans sa tête, ce refus et, et qui était très profond chez elle. Et donc, elle a toujours été très sensible à continuer la réflexion sur ce domaine. Et donc, euh, très naturellement, j'ai collaboré c'est même qui m'a un peu entraîné dans cette histoire. Et puis un autre collègue aussi avec lequel je travaille beaucoup, c'est euh, Laurent Janigon qui était en thèse à Brest autrefois, qui maintenant est chercheur senior en Norvège, donc l'équivalent du BRGM norvégien, et qui est aussi euh, très connu dans le domaine nord-atlantique. Voilà. Et puis j'ai un postdoc également, François Chauvet, je ne sais pas s'il est là, euh, mais qui, euh, qui suit toutes ces histoires également en ce moment. Voilà, donc on est un petit groupe là, euh, et un noyau dur, et puis autour il y a une cinquantaine de personnes qui, qui commencent à travailler très activement avec des projets qui vont se développer. Ce que, ce que je dis c'est quand même très récent. Voilà. Donc les anomalies, c'est quoi les anomalies D'abord, c'est la bathymétrie. La bathymétrie est à ce point normal dans l'Atlantique Nord, Est, que c'est un peu comme si on disait, ben voilà. Euh, c'est un peu comme si on avait le bassin parisien à l'altitude des, des Alpes, de 4000 mètres à peu près. Voilà. Ah ben c'est pas normal. On n'est pas dans une zone de collision là. Non, on est dans un bassin sédimentaire tout tranquille. En géologie, dit, on dit qu'il subside, qu'il s'enfonce lentement parce que l'électron continentale justement elle s'épaissit avec le temps parce se refroidit, donc elle devient plus lourde, elle s'enfonce dans la sténosphère, et vous avez ce bassin, cette cuvette là immense. Mais oui, c'est comme si cette cuvette elle était à 4000 mètres. L'anomalie bathymétrique de l'Atlantique est exactement du même ordre. Je vais vous dire pourquoi dans un instant. L'Islande, d'abord, est censée être une dorsale. Les dorsales sont à 2500 mètres, normalement. L'Islande est à au plus, loin, au plus haut, à plus de 2000 mètres. Toute la ride qui est entre le Groenland et l'Europe est à 200 mètres. D'ailleurs, nous en sommes certains, elle a été émergée il n'y a pas très longtemps et que donc des faunes ont circulé. Donc, euh, des faunes, ce n'est pas forcément des mammifères, encore que. Euh, enfin, si, si, si, certainement des mammifères. Je des bêtises, vrai. je suis mauvais en paléontologie, certainement des mammifères. Donc, euh, si, des mammifères ont circulé là. Bon, euh, je vous signale que cette anomalie de bathymétrie, je fais un petit encart hein, si vous n'êtes pas trop pressé. Cette bathymétrie est telle que l'océan glace... Là, il y, y, y a des gros problèmes avec les câbles sous-marins. Vous savez qu'on met des câbles sous-marins, là, euh, sous les océans, pour, pour Internet, et euh, les câbles, ici, sont coupés. Pourquoi Parce que... Enfin, l'ont été, en tout cas. Et vous savez qu'il y a la maison du câble, pas très loin, là. Euh, l'ont été. Euh, pourquoi Mais Parce que... Euh, la, au fond de l'océan, vous avez une eau dense, d'accord qui, qui circule là, du nord vers le sud. Et euh, elle arrive ici, vous voyez, là, il y a, elle arrive à 200 mètres, elle est canalisée sur un, un haut fond de 200 mètres, 300 mètres de profondeur, et d'un seul coup, elle va pénétrer un domaine qui est nettement plus profond ici, qui est environ à 3000 mètres. Donc c'est une sorte de cascade sous-marine énorme, gigantesque, euh, qui, euh, qui balaye tout. Voilà. Ce qui nous embête d'ailleurs, parce qu'on doit faire des plongées un jour euh, ici, et pour récupérer des échantillons, justement. Et donc, ça posera sans doute quelques, quelques problèmes. Bon, donc une anomalie bathymétrique très importante que vous voyez dans tout ce domaine. Euh, je vais revenir sur cette diapo, mais je vous explique pourquoi il y a une anomalie bathymétrique. C'est simple. Si, C'est simple. si Quand vous fabriquez votre lithosphère océanique, euh, ici, euh, vous voyez que la croûte est constante. Mais comme votre lithosphère elle est formée ici et qu'elle écarte finalement les lithosphères plus anciennes, celle qui est là va se refroidir. C'est normal. Et donc, comme je vous ai dit que la limite de la lithosphère, c'est un isotherme, c'est une température, eh bien, vous voyez qu'elle va s'épaissir. Et comme elle s'épaissit, et que là, vous avez un matériau à 3,3 de densité et là, à 2,9, tout ça va peser bien lourd sur votre asténosphère ici qui est ductile. Et donc, votre lithosphère, plus elle est vieille, plus elle s'enfonce. Et c est, c est, on fait même des petits calculs avec les étudiants, c'est rigolo. Euh, donc, Elles s'enfoncent au cours du temps. Euh, on peut démontrer par le calcul, Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, que la dorsale doit être à 2500 mètres, et non pas à 2000 mètres. Et on peut montrer que quand votre lithosphère a déjà 30 millions d'années ou 40 millions d'années, elle devrait être à 4500 mètres de profondeur, et pas comme ici, à 200 mètres. Donc il y a un vrai problème. Ça va contre tout ce qu'on pense, en réalité. D'un côté, on dit quelque chose, de l'autre côté, il y a un problème. Mais bien sûr, on s'est constaté ça depuis très longtemps. Alors, euh, mais vous allez voir que comment on discute ça, maintenant. Alors, autre problème, c'est que... Ce n'est pas un problème pour le coup, parce que ça explique en partie le, le fait précédent. Mais autre constat qui est quand même très bizarre par rapport à ce que j'ai dit, je vous ai dit jusqu'à présent ah, ben la côte océanique, c'est remarquable parce que partout elle a la même épaisseur, 7 km. Pour les dorsales rapides, pour les dorsales lentes, c'est partout pareil. Sauf que là, le document il est un peu peut être difficile à comprendre pour certains, mais c'est l'épaisseur, c'est en anglais, hein, mais c'est l'épaisseur de la croûte, par des données géophysiques. Enfin, ce n'est pas, de, pas des affabulations, c'est du calcul. Et là, vous voyez que la croûte en Islande, je vais revenir, mais la croûte, disons, entre le Groenland et l'Islande, et entre l'Islande et les Féroé, cette croûte, elle fait plus de 30 km d'épaisseur. Pas 6 ou 7, 30 km. Ah, quand même bizarre. Et là, en Islande, alors c'est pire que tout, l'Islande, là, vous avez une coupe. Justement, c'est euh, euh, ma collègue Gillian Fulger qui, qui est à l'origine de ça. Euh, et ça a été confirmé après avec d'autres méthodes, d'ailleurs. Là, c'est on sait très bien ausculter hein, le, la croûte, la lithosphère, euh, plus profondément également, jusqu'au noyau. On voit les choses, on sait voir les, la Terre par un certain nombre de techniques, de méthodologies. Ici, euh, donc, c'est de la sismique euh, qui est utilisée. Et donc, peu importe, l'épaisseur de la croûte, elle doit être comme ça, 6 km, si c'est une dorsale. Ici, vous avez une croûte qui va jusqu'à plus de 40 km. Sous le vatnayokul, euh, sous le, le glacier. Là, qui est là. Là, parce que là, c'est un petit peu tordu. Là. <rire> Donc, euh, bon, OK. Alors, euh, comment on fait pour, pour euh, expliquer ça Je ne rentre pas trop dans les détails, mais il y a aussi des choses en géophysique qui sont très troublantes, notamment les vitesses des ondes sismiques euh, dans cette croûte. Je, je vous fais vraiment le, le plus simple. Hein. Bon, ici, vous avez le même document que, que là, sauf que, enfin, que là plutôt, sauf plus détaillé. Vous avez encore, allez, on va dire l'épaisseur de la croûte. Euh, et là, euh, vous avez euh, donc vos 40 km. Ici, vous voyez que la zone la plus épaisse a une forme, hein, une direction un peu est-ouest, et que vous avez en Islande partout hein, des croûtes qui sont au-delà de 20 km. Bon. très bien. Donc rien ne va plus, parce que tout ce que je vous ai raconté là, avec des continents avec une croûte bouchon finalement légère qui les fait flotter assez haut par rapport à la lithosphère océanique qui a que des matériaux denses et qui s'enfoncent, tout ça c'est out, ça ne marche plus. Ou alors il faut interpréter les choses autrement. Alors, quelle est l'explication classique à toutes ces anomalies d'épaisseur de pathymétrie C'est que l'Islande, de manière presque miraculeuse, Serait une, pourquoi, <rire> serait une dorsale, mais il faut croire en géologie, installée au-dessus d'un point chaud. Alors, je rappelle une seconde ce que c'est qu'un point chaud. En 1997, vous voyez, ce papier là est sorti. C'était une théorie qui datait d'avant, en réalité, suivant laquelle, sous l'Islande, il y avait une sorte d'anomalie thermique de chaleur du manteau imagé ici, d'accord, venant probablement du manteau le plus profond, même à la limite entre le noyau et le manteau. Vous voyez là on a 2900 km. Donc c'est euh, la théorie donc, des panaches et des points chauds, euh, qui a eu un, un essor extraordinaire à une certaine période, toujours aujourd'hui hein, d'ailleurs, c'est encore il y a encore de grands euh, proposants de cette théorie. Euh, qui était en réalité au départ basé sur une idée simple euh, que je vais quand même vous dire, même si je n'avais pas l'intention de vous en parler, c'est que le manteau au-dessus de cette limite-là, le manteau qu'on appelle supérieur, et qui fond pour former donc, la lithosphère océanique, ce manteau supérieur, on, les géochimistes, les gens qui étudient la chimie des roches, disaient, ah, c'est marrant. Il est, on dirait, qu'il qu est appauvri euh, par la matière. Enfin, c'est pas on dirait, c'était leur théorie, était qu'il était appauvri par la matière qui a servi finalement la matière, les atomes, les ions, hein, qui, qui a servi à fabriquer la euh, lithosphère océanique et surtout les, les continents, parce que les continents viennent aussi de cette partie supérieure, se forment au niveau des zones de subduction. Euh, là, je peux pas vous en parler, je n'ai pas le temps. Mais à ce niveau-là. Donc, un manteau appauvri chimiquement, et là, un manteau d'origine de la Terre. Et euh, ce qu'on a constaté, notamment en Islande, c'est qu'effectivement, les laves avaient l'air d'être une signature chimique qui était plus interprétable par l'idée d'un manteau qui fondrait, mais d'origine très profonde, primitif, qu'on disait. Bon, très bien. Ce modèle-là, il était assez euh, impressionnant. Hein. Un monsieur très connu qui, qui était à Paris, là, qui était un des grands instigateurs dans les années 70-80 de, de ce modèle, c'était euh, Claude Allègre, qui était ministre de la Recherche <rire> à une certaine période. Et euh, voilà, bon, le modèle, là, il ne fallait plus y toucher d'ailleurs, parce qu'il était fixé pour l'éternité jusqu'à. Et ça, je ne peux pas vous le montrer je ne euh, peux pas vous le montrer, je l'avais mis, mais je l'ai enlevé parce que je trouvais que c'était trop lourd. Mais jusqu'à ce qu'on ausculte l'intérieur du manteau à partir d'une technique qui s'appelle la tomographie sismique, et qu'on voit que les choses étaient nettement plus complexes que ça. Et euh, un des fils spirituels, j'étais à, à Normal Sup à l'époque, euh, à Paris, et un des fils spirituels d'Alègre, euh, Albared, est venu un jour nous faire une conférence, en, disant, en nous montrant les images de géophysique, en disant, bon, tout ça, il faut le remettre en question, moi, j'y crois plus, alors qu'il avait fait toute sa carrière là-dessus. Bon, donc, euh, j'y crois plus, mais en tout cas, je, je, c'est bien plus complexe que ça. Et c'est vrai que c'est bien plus complexe que ça. En tout cas, ce modèle-là, suivant ce modèle, vous voyez, euh, les points chauds, ça, ce manteau arrive, donc ductile, hein, c'est ductile, c'est mou. Ce manteau chaud, très chaud, enfin très chaud, plus chaud, arrive là, clac, clac, clac, et puis bon, il a un peu freiné ici, et puis voilà, il y a une, des sortes de, de, de zones là, étroites, qui arrivent et qui vont sous les plaques qui existent déjà, et forment donc des accumulations de magma assez importantes. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le volcanisme intraplaque, et ça existe certainement, hein, comme à Hawaï, par exemple. Mais là, euh, pour le coup, nous on est en train de parler d'une dorsale. Donc, il faudrait imaginer que quelque chose comme ça, comme ça arrive sous l'Islande. Je vous fais remarquer que dans la théorie normale de la tectonique des plaques, vous avez ici des mouvements dans le manteau avec des remontées de manteau, dans tous les cas de figure. Personne n'a dit que ces remontées étaient, je, désolé, là, je parle plus science, de symétrie 2 et non pas de symétrie 3, c'est-à-dire tubulaire. Pourquoi ce ne serait pas localement tubulaire bon. Alors, bon, ça c'est l'idée, euh, toujours euh, en cours, c'est certain, que euh, l'Islande et toute cette zone nord-atlantique est sous l'influence d'un point chaud. Et euh, effectivement, une anomalie de chaleur comme ça, dans le manteau, peut expliquer, en partie seulement, l'épaisseur de, de, de, de la croûte océanique totalement anormale. Sauf que, attention, quand il y a des points chauds sous des lithosphères acéoniques ailleurs, on ne constate pas la même chose, pas à ce point-là en tout cas. La composition chimique, donc, comme on l'a dit, de certaines laves, certains basaltes, et puis l'anomalie bathymétrique, si on suppose que le point chaud a suffisamment de dynamique pour tout soulever, pour soulever toutes les plaques, enfin toute la, toute la lithosphère de tout, tout le domaine. Pourquoi pas Et dans ce cas, effectivement, ben, on a des anomalies de bathymétrie. Le problème, c'est ça. Mais désolé, là c'est un peu technique, mais je suis obligé d'aller dans la technique. Je vous ai dit qu'on savait ausculter l'intérieur de la Terre, notamment à partir d'une technique qui est très puissante, qui est donc celle dont je parlais là pour El Barred, qui est la tomographie sismique. Tomographie sismique, euh, finalement, c'est comme euh, euh, c'est comme exactement une échographie hein, quelque part, sauf que là on n'envoie pas d'onde on utilise les ondes des tremblements de terre et ils se propagent dans le globe, ils traversent le manteau, on enregistre leur temps d'arrivée à certains endroits et on est capable de voir des retards ou des arrivées plus rapides de ces ondes. Et à partir de ça, on tire un enseignement direct sur la nature physique du manteau et on peut dire s'il est plus ou moins chaud, notamment. Donc tout ce qui est dans les rouges et les jaunes, c'est du manteau chaud. Tout ce qui est dans les bleus, c'est du manteau froid. Entre parenthèses, on est assez loin de modèles simples. Donc, euh, OK, est-ce qu'on voit Là, vous voyez là, ce sont des coupes qui passent par l'Islande. Est-ce qu'on voit Eh bien, c'est qu'il y a du manteau chaud sous l'Islande. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais il n'y a pas de connexion avec quelque chose de plus profond. En tout cas, ce n'est pas clair du tout. Et là, vous voyez que ce sont des coupes qui ont été faites à travers l'Islande suivant différentes orientations, à l'intérieur de la Terre, jusqu'au noyau. Hein. Et vous voyez bien que... Euh, bon, euh, moi, je, on ne voit pas ça, quoi, clairement. Bon, donc ça, oui, ça existe, mais c'est local. C'est local. Ça ne va pas au-delà de 600 km. C'est très important. Et si je regarde maintenant, euh, même type de document, mais je vais couper la Terre horizontalement, comme ça, à 200 km. Rappelez-vous que les plaques... Euh, oui, je ne l'ai pas trop dit, ça. Mais une plaque sous nous, là, la plaque là, elle est aux sphères, sous nos pieds, ça fait à peu près 100 km. Vos 1280 degrés, vous les trouvez à 100 km, à peu près. 200 km, vous êtes toujours sous la lithosphère océanique, vous êtes toujours, enfin souvent, sous la lithosphère continentale. Je dis souvent, pas toujours. Et là, vous avez donc une coupe à 200 km. Tout ce qui est rouge est du manteau chaud, tout ce qui est froid, c'est du manteau chaud. Ici, c'est normal que vous ayez du froid. Pourquoi Parce que vous êtes dans les racines de vieux continents, très froides. Mais là, vous, êtes, vous avez le manteau sous les dorsales, sous la lithosphère océanique. Et vous voyez que partout il est chaud. Peut-être un peu plus en Islande, peut-être un peu plus ici, mais partout il est chaud. Et c'est complètement normal, à cause de ce qu'on appelle la convection mentélique. C'est normal. On le voit partout, il n'y a pas de points chauds partout. Je dirais même que c'est une caractéristique, vous voyez la dorsale pacifique, qui passe là, en tout cas, c'est une caractéristique des dorsales et des systèmes océaniques en divergence. Bon. Une autre anomalie, je vais aller vite maintenant, ne vous inquiétez pas, c'est la géologie de l'Islande. En Islande, partout, il y a des basaltes. C'est ce qu'on peut penser. Là, vous avez la dernière éruption fissurale, j'avais la chance d'être là, euh, ça, c'est pas moi qui ai pris cette photo, Celle-là, je l'ai prise, et qui est ici, et euh, donc, vous voyez là, il y a une fissure qui recoupe la croûte islandaise. Puis là, il y a des laves qui coulent à partir de la fissure. C'est comme ça que se forme l'Islande, une grande partie de la croûte islandaise. Et euh, bon, très bien. Mais si vous regardez la carte géologique de l'Islande, vous voyez des zones jaunes. Là. Ces jaunes jaunes, ces zones jaunes. Ah, C'est pas facile de dire. Ces zones jaunes, voilà. <rire> eh bien, ce sont des volcans qui sont soit actifs en ce moment soit érodé, Parce que là, vous allez voir l'Islande sous ça. Euh, vous savez, il y a un phénomène en géologie qui est l'érosion. Dès que vous avez quelque chose à l'air libre, ça s'érode. Donc, vous décapez la matière. Donc, vous voyez l'Islande ancienne ici, là, sous, finalement, un système qui était comme ça autrefois. Et donc, vous avez des volcans jaunes. Et là, vous avez les racines de ces volcans jaunes partout. Là, Il y en a partout, en fait. Alors, ça, on ne les voit pas très bien là, mais là, là, là, partout. Là et là. Donc, euh, ces volcans, ils sont représentés en jaune, pourquoi Parce que le magma, ce n'est pas du basalte. Ce magma, c'est ça. Ça, ce sont des magmas acides. Ce sont des roches acides, comme celles de la croûte continentale. Comme. Je n'ai pas dit que ça en était. J'ai dit comme. Alors, on peut parfois, à partir du manteau, sous une dorsale, faire un peu de magma acide. Mais jamais dans ces volumes. Mais jamais. Et ça a toujours été une grande énigme de l'Islande. D'où ça vient Vous avez là un volcan, justement. Alors, ces magmas acides, en parenthèse, ça donne du volcanisme explosif, pour le coup. Et c'est pour ça que je vous montre ici l'éclat, qui, qui est ici, là, qui a fait des catastrophes hein, dans historiques. Et au Moyen-Âge, on se rappelle bien. Et puis... Euh, euh, là, je vous montre. Oh, pardon. Ici, je vous montre ici la racine d'un de ces volcans où j'ai travaillé tout récemment en juin dernier, euh, où vous avez énormément de roches très acides, voyez très leucocrate, très blanche, très riche en silice, en quartz. Enfin, D'où ça vient ces volumes Eh bien, il y a eu de la chimie toute récente, c'est là-dessus. Et la chimie, comme je le dis à parler, c'est que c'est certainement de la côte continentale d'origine continentale. Alors, c'est du attention, je parle de magma. Ça veut dire quoi Ça veut dire que sous les basaltes, hein, en Islande, eh bien, il y a certainement de la croûte continentale. Et cette croûte continentale, sans doute à cause des magmas basaltiques, a fondu, fond partiellement, et donne ce magmatisme acide. C'est comme ça que c'est interprété de la fusion partielle d'une croûte profonde continentale sous l'Islande. Ah, tiens, nos idées anciennes, ou l'idée ancienne en tout cas de Gillian, de, reprenez là, pour le coup, un petit peu de vigueur. Surtout qu'il y a eu d'autres articles, sur d'autres points. Je ne vais pas tout détailler sur d'autres points, mais je voulais quand même vous en parler d'un week-end. Presque fini. Bon, alors, euh, un autre problème en Islande, c'est ça, c'est que... En Islande, quand vous regardez comment sont inclinées les laves des terrains anciens, là et là, sont tous, ce sont ces flèches, là, en rouge, elles sont inclinées tous vers la zone active. Et non seulement elles sont inclinées, mais elles forment voyez, des sortes d'éventails comme ça, de lave. Euh, C'est-à-dire que plus vous, allez, plus vous allez haut dans la pile de lave, moins l'inclinaison est forte. Ce type de structure, on ne les trouve jamais dans la lithosphère de la croûte océanique, jamais. Jamais. Elles n'ont jamais été décrites. Or, Dieu sait si ces croûtes océaniques ont été étudiées. In situ, les dorsales. Donc, on ne les voit jamais. On ne voit pas ça en moment où on a de la croûte océanique peut, sur laquelle on peut marcher. Par contre, on voit ça partout, au niveau des limites, enfin, au niveau de ce qu'on appelle les marges passives volcaniques, qui, elles, sont continentales. Je vais devoir vous expliquer en une ou deux diapos ce que c'est qu'une marge passive volcanique. Bon, encore un argument. Cet argument il est assez fort. D'ailleurs, il était avant celui de la chimie. Ces marges, là je vous montre une petite diapo d'un endroit où je bosse beaucoup, aussi c'est au Groenland. Euh, voilà, voilà donc des, ces, ces prismes de lave, parce que ça forme des sortes de prismes très épais. En réalité, là vous n'en voyez qu'un petit bout, mais ils peuvent faire une fois à deux fois l'épaisseur eux-mêmes de la croûte océanique. Uniquement en lave. Ils se forment en des temps très courts. On appelle ça des SDR. SDR. Voilà, Les laves sont très inclinées ici. Vous voyez qu'en haut, là, elles sont beaucoup moins inclinées. Donc notre hypothèse, c'est ça. C'est que la structure en fait, de toute cette zone-là ressemble plus, en tout cas à certains endroits, à une marge passive, ce qu'on appelle une marge passive, qu'à un domaine de lithosphère océanique stricte. Une marche passive, c'est ça. C'est cette zone qui a enregistré toute la déformation en divergence d'un continent. Je vais aller très vite, parce que là, c'est technique. On a montré dans les articles, et par des modélisations aussi très complexes, numériques, je ne vous montrerai pas, pour ne pas vous embêter, que, premièrement, euh, quand on... Euh, euh, fait comme ça de l'extension continentale, dans la moitié des cas dans le monde, on fond en même temps le manteau, comme sous une dorsale. Pourquoi Mais Parce que... Ben non, je ne vous dis pas pourquoi. Si vous voulez me poser la question, je vous dirai pourquoi. Mais là, je vais prendre trop de temps. Je suis déjà un très bavard, donc il euh, faut, faut que je m'arrête un moment. Donc voilà. Et on a fait ce modèle, encore une fois confirmé par de, de, quelque chose de très solide, et on voit qu'au début de la formation de ces systèmes en extension, on isole un bloc continental. Là, vos fameux SDR, là, c'est où C'est ça. Ça, c'est la croûte. Ça, c'est le reste de la lithosphère continentale. Ça va Vous voyez bien que vous avez un dispositif complètement symétrique, avec un bloc continental au milieu. Quand ça, ça évolue, ça reste continental. Et vous formez d'autres SDR un peu différents. Et toujours sur de là croûte continentale profonde. Et alors, pire que tout, on a sorti un papier ben, cette année qui montre très clairement que quand vous faites ce stade-là, vous créez des anomalies magnétiques. Parce que là, vous émettez des laves, des basaltes. Ben oui, des basaltes au cours du temps. De plus en plus, au fur et à mesure, vous vous éloignez du continent. Ben oui, mais ces basaltes, quand ils se refroidissent, alors, tout est aérien, tout est au-dessus de l'eau. Quand ils se refroidissent à l'air libre, ils fossilisent les champs magnétiques, ils créent des anomalies magnétiques qui sont non seulement indiscernables des anomalies magnétiques océaniques, mais qu'en plus, ces anomalies magnétiques-là, au-dessus des SDR, ont servi de preuve à la théorie de l'expansion des océans. Et donc, là, on a démontré tout récemment que ça, ça a 95 de chances de garder du matériel continental. Un papier dans la nature qui va sortir aussi. Et au-dessus, euh, ici, ça, c'est SDR, c'est ce qu'on appelle outer SDR, créer des anomalies magnétiques de type océanique. Alors Là, on est piégé, parce qu'en fait, partout il y avait des anomalies magnétiques, et partout il y a eu une rupture continentale de ce type, on est en droit de se poser des questions. On est en droit de se poser des questions. Je pêche chaque mot. Voilà, donc Tout ça, ce que je vous dis est résumé là, donc je ne vais pas reprendre. Fusion du manteau, fabrication des SDR. Il y a La croûte profonde de ces, de ces marges est très injectée de magma. Il ne faut pas croire que c'est de la croûte continentale avec un petit peu de magma. Non, non, non. Il y a beaucoup de magma dans le système. Il y a du magma mafique dans les SDR. Il y a du magma injecté dans la croûte inférieure. Il reste parfois que 20 de matériel continental. Mais ça reste de la lithosphère continentale et notamment, euh, surtout... Dans la partie, cette partie-là, là, au niveau, là c'est un petit peu confusionnel pour vous peut-être, mais ici c'est plus clair, euh, il reste du manteau lithosphérique continental, il reste de la la lithosphère continentale et très loin. C'est peut être très large une marge comme ça, 400 km, c'est possible, en restant continental et de plus en plus injecté de magma. Et vous pouvez avoir au centre une sorte de noyau encore plus continental, vous comprenez l'idée, c'est que là, c'est l'Islande, et que là, c'est par exemple la ride entre le Groenland et l'Islande. Et vous avez le même système de l'autre côté. Donc, alors un exemple de ça, on en a un magnifique qu'on a étudié également euh, les années précédentes lors d'une thèse d'une jeune étudiante chinoise, euh, qui est, euh, alors oubliez ça, c'est autre, autre chose, mais qui, euh, à l'ouest de l'Inde, où en sismique, on voit très bien un système qui a avorté également où on a un bloc C, là, un bloc central, et avec ses SDR comme ça. Si je je donne ma main à couper, <rire> enfin, si vous avez le courage de me la couper, il faut, faut avoir un certain courage, euh, je pense, euh, que si je fais un jour, on, fait, on arrive à faire de la sismique de cette qualité du Groenland au Féroé, on aura exactement la même chose que là, en tout cas. Avec l'Islande étant un bloc continental, submergé, avec peu de matériel continental, mais quand même. Donc, en plus, autre argument, réinterprétation par nos collègues américains de la, des profils de croûtes qui sont ici, au large du Groenland notamment, où maintenant les vitesses sont réinterprétées comme de la croûte continentale qui va très loin dans le domaine océanique. C'est un papier qui est sorti récemment dans une revue qui s'appelle JGR, très, très important également. Donc, voilà où je voulais en venir. Donc, j'ai quasiment fini. C'est que jusqu'à présent, euh, la limite continent-océan de l'Atlantique nord-est est ici. Je pense que de manière certaine, on peut dire qu'il y a de la lithosphère océanique ici. Par contre, tout le reste, ça inclut toute cette zone-là, ici, là, autour de Jean-Mayen également, qu'on élargit, ici, tout ça. Ça peut très très bien être de la lithosphère continentale. Et vous voyez que l'ascenseur en Atlantique est substantiellement réduit. Voilà. Donc, euh, ça, ce genre d'étude, je pense, elle est assez importante, parce que, non pas sur le résultat lui-même, mais parce que c'est une étude qui bouscule un peu ce qu'on appelle des paradigmes en sciences. Et ça fait toujours du bien. Euh, qu'on ait totalement raison, partiellement raison, pas du tout, ça m'étonnerait, parce qu'il y a d'autres données qui confondent ce que l'on pense, euh, bon d'accord, c'est on attend une démonstration contraire que les endroits où on pense qu'il y a de la lithosphère continentale il n'y en a pas. On l'attend même avec impatience et avec joie réellement, c'est à dire que c'est ça la science, c'est accepter la l'argumentation. Mais par contre, la science, l'anti-science, c'est ce qui s'est passé du temps de Gyan Fulger où euh, on lui a interdit de publier des choses très importantes à l'époque parce qu'il y avait des paradigmes et qu'il ne fallait pas les changer. Et quelles conséquences ça peut avoir C'est la dernière diapo. Eh bien, ça peut avoir des conséquences, euh, donc non seulement scientifiques hein, sur le plan de la tectonique des plaques, etc., mais aussi sur l'extension des droits d'exploitation de, des océans. Alors là, c'est moins drôle. <rire> euh, le droit international, alors donc là, là c est, c est, on est au niveau de, de l'ONU. Hein. Euh, le droit international donne la possibilité aux États d'exploiter complètement le domaine marin et, et, et le fond marin jusqu'à une distance de 200 000, euh, euh, d'accord, du, du pour le coup, du littoral. Et si on peut prouver qu'il y a de continentale au-delà, pour faire simple, on a le droit de prolonger. Et, alors, par contre, on n'a pas le droit d'exploiter, pour le coup, le, la partie liquide. Mais on a le droit d'explorer de, et d'exploiter le domaine euh, qui est, euh, qui est euh, au fond, voilà. et de faire des, des trous dedans, voilà. Donc euh, c'est voilà, Merci et je vous félicite de votre courage, voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez...